Y'a pas, vous allez bien ou quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons aborder aujourd'hui un sujet sérieux. Très sérieux, vous l'avez vu au titre, d'accord C'est un sujet qui fait polémique et qui fait beaucoup parler euh, en ce moment, surtout outre-Atlantique. J'ai vu quelques personnes en parler en France, mais ça n'a pas encore l'air super incrusté. Et aujourd'hui, nous allons en discuter et je vais vous donner mon avis, d'accord J'ai enregistré un petit gameplay pour la peine, donc le petit gameplay est très très cool. Donc ce qu'on va faire, c'est que c'est un sujet auquel je ne vais pas trop affirmer de choses. Je vais surtout donner mon opinion Après vous dans les commentaires vous pourrez donner la vôtre Vous avez tout à fait le droit de pas être d'accord Je suppose tu vois qu'on peut discuter en bonne entente Sans forcément partir directement sur des noms d'oiseaux Moi je ne suis payé par personne ok Parce que pour le coup je vais donner un avis qui va être plutôt contre la tendance Qui se dégage par rapport à ce sujet Donc, vous, pouvez. Mais je ne suis pas payé Je ne suis pas là pour faire la défense d'Activision ou je ne sais pas quoi De toute façon je leur chie déjà chez dessus à l'année Pour que vous voyez bien que personnellement je m'en bats les couilles Donc Aujourd'hui, c'est un sujet très important qui découle d'une vidéo qui est sortie aux états unis d'accord Attendez, hop, je me mets une bonne fois pour toutes correctement, comme ça après je ne bouge plus pendant les 12 minutes restantes. Donc c'est un sujet important qui découle d'une grosse vidéo sorti aux Etats-Unis, qui euh, où quelqu'un ressort un brevet déposé par Activision. C'est un brevet déposé en 2017 à propos du SBMM et qui révélerait que Activision, dans certaines de ses parties, aurait déposé une technologie qui leur permettrait en temps réel dans les parties, du coup, de pouvoir ajuster le niveau de vie des joueurs, ajuster leur niveau de visée, le nombre de balles qu'ils doivent mettre, etc., etc. Grosso modo, un bon joueur par rapport à un mauvais joueur dans le même lobby devrait mettre peut-être plus de balles ou alors ajuster un peu mieux sa visée ainsi de suite donc ce serait toute une sorte de combinaison pour pouvoir nerfer les bons joueurs au profit des mauvais dans une bonne partie et le tout en temps réel hein. calculé t'as les ouf vraiment un script incroyable un script en fait c'est le mot c'est le mot script qui permettrait du coup bah, d'ajuster tout ceci pour avoir des parties plus égalitaires et plus justes pour les mauvais joueurs ça a fait grosse grosse grosse polémique d'accord surtout en ces temps de SBMM SBMM je rappelle ce que c'est en très rapide SBMM skill based matchmaking c'est un matchmaking qui fait que les forts tombent avec les forts, les mauvais avec les mauvais et plus t'es fort plus t'as toujours forts. mais c'est problématique parce que du coup il a pas de mode league l'amusement est euh, un petit peu euh, baissé dans la mesure où en fait tes lobbies sont toujours de plus en plus durs ok et les plus nuls ne progressent pas parce qu'ils restent entre nazes sachant que avant les Call of Duty qui ont le plus de succès ont toujours eu des lobbies un peu mixés d'accord certaines parties tu te fais défoncer et d'autres c'est un peu mieux t'as euh, des mecs qui sont surtout euh, matchés avec la localisation ok c'est ce qui fait que du coup on a des parties stables avec un bon ping avant d'avoir des parties de même niveau il y avait aussi un petit sb des black ops 2 mais qui était aussi basé d'accord sur le niveau de la personne c'est à dire que les prestige 3 les plus tombés avec des gens qui étaient prestige ou alors les niveaux 70 plus avec des gens de niveau 70 que des niveaux 1 même si ça pouvait arriver si le mec était dans ta localisation géographique voilà pour les bases qui sont posées, j'ai réexpliqué le skill base matchmaking et j'ai parlé de euh, du coup des euh, documents et de la polémique. Les documents, il faut savoir un truc, c'est qu'ils sont authentiques, hein, ils sont réels, il y a vraiment des choses qui ont été révélées à ce propos, mais euh, personnellement, je vais expliquer pourquoi je n'y crois pas et que je ne pense pas qu'Activision ait mis ceci en place, d'accord Et je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, les bons joueurs soient nerfés. Déjà, je vais donner mes arguments point par point. Premier argument, c'est l'expérience personnelle. Alors je sais, l'expérience personnelle, c'est pas un argument qui est absolument, enfin, euh, absolu, d'accord moi je ressens, ça n'a pas forcément plus de valeur que ce que d'autres ressentent, mais bon, voilà, c'est ma vidéo, donc je me permets de donner mon, mon euh, euh, l impression personnelle. Ça fait 4 ans que je n'avais pas autant grindé un call of duty d'accord black ops cold war je le fume tous les jours en stream tous les jours en vidéo je pense que je vous le montre ça fait très longtemps que j'avais pas eu un aussi bon niveau je me situe aux alentours des deux de ratios j'envoie des grosses parties en vue tu en vois là même dans ce gameplay tu vas voir on balance en plus sale je pense que je le prouve et euh, sans reverse boost et toutes ces conneries là commencez pas parce que je sais qu'il y en a certains ils font un peu leur complotiste ou oh, la chloroquine tout ça machin Zach, tu me cache des choses allez vous faire foutre bref là où je veux revenir c'est que je squatte le jeu je me la donne et je trouve que j'ai un bon niveau maintenant voilà je le dis hein, c'est comme ça je j'ai un bon niveau, et à aucun moment, de près ou de loin, je n'ai déjà eu ce sentiment où je devais mettre plus de balles, ma vie était baissée, j'avais une moins bonne visée, je devais être peut-être plus précis pour toucher, ou autre. Les sentiments, à des moments qu'on peut avoir dans ce sens, viennent partiellement de la connexion, d'accord, ça c'est des choses qu'on a absolument toujours entendues, les bullshit, les kills sponsorisés orange, toutes ces conneries, tout ça, à des moments où tu prends peut-être un peu plus de balles, un peu moins de balles des conneries comme ça, ça a toujours existé dans Call of Duty et même paradoxalement sur Cold War j'ai moins eu de lag, j'ai moins eu de problèmes de connexion interrompue, de parties qui s'arrêtent ou des choses comme ça que bien des Call of Duty antérieurs, bon ça joue aussi le fait d'avoir une fibre comme j'ai à l'heure actuelle mais euh, j'ai eu des parties relativement stables et les quelques moments où j'ai pu prendre une dinguerie, c'est souvent plus par une arme cheatée que euh, par, euh, du coup, euh, un abaissement de ma vie ou euh, des choses comme ça. J'ai rarement été très étonné, j'ai jamais eu personnellement ce feeling in-game. Maintenant, encore une fois, le feeling in-game, c'est pas la preuve non plus. Mais pareil, à aucun moment dans une série, j'ai eu l'impression, oh, tiens, là, je dois mettre plus de balles ou autre. Franchement, les bullshit sur Call of Duty, ça a absolument toujours existé. C'est pas nouveau. Oh. C'est un peu mieux sur la carte. Hein ça a toujours existé, c'est pas nouveau et euh, je ne pense pas du coup, tu vois, que cette petite interprétation ou à des moments j'ai posté des séries de kills sur Twitter ou sur Youtube, et déjà j'ai dit « Ah, à telle minute, t'as mis plus de balles que d'habitude C'est le script, c'est la preuve !» Bah, je pense pas que c'est une preuve de script de voir un mec mettre un poil plus de balles, ou alors un coup de lag ou autre. Ok, bon, déjà, l'expérience personnelle mais ça vaut pas grand-chose. Donc maintenant, je vais essayer de détailler d'autres arguments. Dans un second temps, pour moi, le SBMM, bon, je vous voulez expliquer ce que c'est, ça a déjà été mis en place pour favoriser les plus mauvais joueurs, les protéger, on sait très bien, il hein, y a des tonnes de contenus sur YouTube qui montrent des lobbies de mecs à bas FVMM, d'accord Et on sait très bien que ces lobbies-là sont euh, des lobbies du turfu, hein. c'est un autre jeu, c'est un tout autre univers que celui qu'on connaît, c'est vraiment celui des mauvais joueurs, ou en tout cas celui des joueurs très débutants, qui ne connaissent pas le jeu, qui n'y jouent pas, où tu peux aller shooter en l'air, ça va limite pas te tirer dessus, tu peux euh, suivre un mec pendant 130 ans sans qu'il le voit, euh, bref. Les joueurs, les nouveaux, ils sont déjà protégés par ça, je vais pas, moi personnellement, euh, tu vois, c'est assez paradoxal, je trouve de chier sur le SBMM, SBMM et dire « Ouah, j'ai que des parties difficiles, des parties compliquées, et si et ça », et puis juste derrière, venir vous dire « Ah ouais, mais quand je tombe sur des nuls, eh ben, y aurait peut-être un script d'accord qui ferait que je tombe, enfin, que je dois mettre plus de balles, ou que le mec aura plus de vie, ou que j'en aurai moins, ou que ma visée sera moins précise, etc. » C'est paradoxal, parce que leur SBMM suffit déjà à faire ça, ils ont pas besoin de rajouter une surcouche où ils vont encore plus chier sur les bons joueurs parce que de toute manière ils nous chient déjà dessus avec ce sbmm ok c'est déjà le cas donc pour moi c'est de l'abus et c'est la troisième hypothèse que j'ai c'est que euh, en 2017 ils ont déposé des brevets pour leur technique euh, pour leur technologie de sbmm de skill based match voilà c'était leur technologie pour moi dans les brevets ils ont détaillé une tonne de choses dont ces choses là qui ont été écrites parce que malgré tout ce que je dis ça a été écrit et pour moi ils ont tout détaillé mais c'est pas parce que d'être déposé un brevet à propos de ça, que c'est nécessairement utilisé et actif dans le jeu. Là, je vais avoir besoin de vous. Peut-être que vous avez des exemples. J'ai des exemples de brevets de noms qui n'ont pas été utilisés. Par exemple, dans les années 2010, euh, ils, a, ils avaient, je me rappelle, euh, déposé des brevets pour des noms style Call of Duty Space Warfare, etc. Ça faisait parler sur les forums en mode, Oh, peut-être qu'ils vont euh, nous mettre des Call of Duty dans l'espace et tout. Bon, quand on voit ce qui a suivi avec Infinite Warfare, c'était peut-être pas l'idée de l'année. Mais on voyait déjà qu'en 2010, les gens utilisaient cette, ces, ces brevets-là pour dire, bah, regardez, ils vont faire des trucs et ça n'a pas forcément été utilisé derrière. Après, moi, ce que je veux dire, là, c'était des brevets de noms et dans le monde de l'entreprise et de la technologie, ça arrive absolument tout le temps que des gens déposent des brevets qu'ils n'utilisent pas nécessairement après. Moi, je vais avoir besoin de vous, mais je suis persuadé que si on cherche un peu, il y a des tonnes d'exemples ou des fois où des entreprises ont développé des brevets pour des choses ou écrit des choses dans des brevets sans nécessairement les utiliser. Et je pense que là, à l'heure actuelle, on est sur ce cas-là. Je pense qu'Activision, quand ils ont fait du coup ce brevet-là pour le RSBMM, ils ont détaillé toute une liste d'idées qu'ils ont eues pour leur skill-based matchmaking. Faire des lobbies spéciaux, faire ci, faire ça, faire ça et dedans pouvoir changer la visée ou changer la vie ou si ou ça, mais que pour autant même si c'est écrit dans un brevet c'est pas actif dans le jeu à vous peut-être de me sortir un exemple d'accord, de euh, cas dans, la, dans le monde ou dans l'histoire où euh, un brevet a été utilisé enfin a été écrit sans forcément être utilisé par la suite mais je suis sûr que ça doit exister j'ai pas spécialement fait de recherche mais je pense qu'on est plutôt sur ce cas là, ok donc pour en revenir à ça moi je ne crois pas trop, je n'adhère pas trop à cette théorie et je n'ai pas l'impression que les bons joueurs soient nerfés. Je pense qu'ils ont déjà un SBMM, que c'est quelque chose qui fonctionne déjà en l'état. Hein. Je pense qu'ils doivent être contents en regardant leur taux de rétention des joueurs. Euh, Modern Warfare et Call of Duty Black Ops Cold War sont parmi les jeux les plus vendus et avec la plus grande player base à l'heure actuelle qu'ils aient euh, jamais eu, surtout par rapport à War 2 et euh, Black Ops 4. Ils ont également El Grande, des Warzone, qui a vraiment fait, euh, du coup, des euh, des scores euh, de ouf, d'accord Donc, à mon sens, ils n'ont pas besoin de se tirer une balle encore plus dans le pied et de se mettre encore plus à dos leur player base régulière en allant nerfer ceux qui font le cœur de la communauté. Et pour moi, je, je les comprends, tu vois, les gens qui sont pas contents en mode « Ouais, c'est nous, on joue au jeu tous les jours, c'est nous, on fait vivre la commu, c'est nous, on regarde les tournois, c'est nous, on regarde les contenus et on se fait encore plus euh, défoncer euh, de votre part parce que en plus de nous mettre dans des lobbies qui sont constamment durs, de pas mettre un bon mode league, d'avoir ce score caché et cette honte qu'est le SBMM, en plus vous nous nerfez, vous euh, faites en sorte qu'on mette plus de balles, que notre visée soit moins précise, etc. Je peux comprendre. C'est-à-dire pour moi c'est légitime, ce que disent les gens, ce que pensent les gens, c'est légitime. Mais pour moi à l'heure actuelle ça n'a pas été le cas et vraiment ça me fait un peu chier, limite ça fait ouah, grand défenseur d'Activision, du patronat face à la petite communauté. Mais pour le coup, encore une fois, avec tout ce que j'ai développé à l'heure je J'y crois. crois pas, j'y crois pas, je ne pense pas, je pense que le SBMM se suffit à lui même et qu'ils ont pas eu besoin d'aller aussi loin et d'utiliser tout ce qu'ils ont breveté pour réussir à avoir, parce que dans le fond c'est quoi le SBMM C'est un taux de rétention de joueurs supérieurs et qu'ils ont pas besoin euh, d'avoir euh, été jusque là pour réussir à maintenir euh, un taux de rétention très élevé et avoir euh, des jeux qui sont euh, bah, pour l'instant des réussites, moi personnellement ça va Black Ops Cold War. Euh, j'apprécie bien. Et c'était une vidéo pour un petit peu aller dans un autre sens que ce qui a été fait à l'heure actuelle, j'ai vu les vidéos d'Aimenser et de Grony qui sont deux autres créateurs de contenu qui euh, révèlent un petit peu tout ça et qui en parlent tout ça et euh, voilà j'y réponds euh, sans animosité, hein, je respecte ce qu'ils font, il n'y a pas de problème, mais je donne juste mon avis à vous dans les commentaires de me donner euh, le vôtre et puis on continuera euh, pour ma part à jouer à Black Ops Cold War, c'est peut-être très très con, mais pour un mec comme moi qui a déchiré le jeu à la bêta, voilà bah à l'heure je prends du plaisir, je m'amuse bien, et ça me fait aussi rire de voir, surtout avec ma première nucléaire hier, de voir certaines personnes dire « Ouais, Zach, t'as des lobbies un petit peu faciles, tout ça !» Les gars, <rire> paradoxalement, en ce moment, mes lobbies sont plus sympathiques que au début du jeu. Je sais pas s'ils si ont touché un truc, encore une fois, ça peut être tout à fait psychologique, mais en cette période de Noël, il n'est pas rare que je vois des tout nouveaux comptes, ou des tout nouveaux niveaux, et que je puisse les dégoûter du jeu sans forcément aller sur un smurf, et le niveau de mes lobbies est assez euh, homogène. Voilà. Bon, oh, bah c'est tout ce que j'avais à dire les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu. J'espère que euh, ce petit gameplay vous a plu. Un petit 50 bombes, 10-15 morts à côté, on acherait d'énormes En plus j'ai flex avec la nouvelle AK-47 et euh, le euh, petit patch, euh, enfin le petit skin du coup avec les fusées derrière. Hein. C'était forcément, hein. on est obligé de drip un petit peu comme Joël et sa euh, veste Gucci. Bref, fini pour cette intro, euh, outro. Passez un bon moment et on se retrouve dès demain les amis. On perd le point B. G. G. G. G.